Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est déjà lundi, il est 20h, merci d'être au rendez-vous. Énormément de marques proposent des produits hyper révolutionnaires pour faire pousser rapidement les cheveux. Je me suis donc inspiré du même principe avec la même technique pour obtenir les résultats stupéfiants que tu vas découvrir dans cette vidéo. Comme beaucoup de filles, tu rêves de cheveux longs. On a tellement envie donc tu claques tout ton pognon Et eh bah ben maintenant que tu sais pourquoi j'ai pas fait carrière dans la chanson On va parler d'un domaine que je maîtrise un peu plus Les cheveux T'as pu voir un peu sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu es certainement inscrit Ou dans les magazines ou un petit peu à droite à gauche différentes publicités Qui parlent de la pousse de cheveux J'ai décidé aujourd'hui de te parler aussi du même sujet Et de faire exactement la même chose C'est à dire faire pousser les cheveux de façon magique en 5 jours J'ai bien dit magique donc pour ce faire, j'ai décidé de poster une annonce sur Facebook, celle-là qui promet d'avoir le même résultat avant, après, en prenant seulement une seule gélule par jour, pendant 5 jours, au moment du repas du soir. Donc si t'es curieux ou curieuse et que tu veux savoir comment j'ai fait et que tu veux voir les résultats qui ont été obtenus, et ben je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. <rire> hey, mademoiselle, mademoiselle, Oh, t'as de beaux T'es pas sans savoir qu'il y a énormément énormément de marques sur le marché qui te proposent des produits miraculeux et magiques concernant la pousse de cheveux. Et j'ai décidé moi aussi d'utiliser des gélules pour faire pousser les cheveux sur 5 modèles. Déjà on va passer à la présentation des modèles qui ont répondu favorablement à l'annonce. Donc bah voilà, aujourd'hui je suis avec Lolita qui a envie de voir ses cheveux pousser. Donc euh, qu'est-ce que t'attends du traitement toi Lolita Bah J'ai coupé mes cheveux il y a quelques temps, je les avais tellement longs que en fait, j'étais très déçue de les avoir coupés. Vraiment 4 pouces, en fait, simplement un peu plus vite. Quoi. Voilà, on est avec Alizé, donc euh, ben, Alizé, est-ce que tu as déjà pris des choses pour faire pousser tes cheveux Est-ce que tu as déjà essayé Est-ce que tu as déjà cherché Non, mais pas du tout. Pas ouais. du tout. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais obtenir justement comme effet avec Je euh... sois plus fort et plus donc bah là on est avec Anaïs qui euh, aussi souhaite faire pousser ses cheveux oh, ouais. T'as déjà essayé de faire pousser ses cheveux avec des techniques euh, du... Non mais j'aimerais bien Non mais t'aimerais bien Oui parce ah. que je trouve que ça ne pousse pas assez vite Et moi j'aimerais atteindre une longueur euh, assez à peu près jusqu'ici quoi Jusqu'en bas des côtes Et en fait euh, ça prend trop de temps et ça m'énerve d'attendre Donc bah, voilà notre travail numéro 4, oui, Jessica oui. Tu attends quoi de... de tout ça alors ben D'avoir des cheveux, non donc avoir des cheveux longs en euh... bon, une semaine il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent ouais, au fesses non mais un peu plus long et, et donc le cinquième cobaye Jess donc t'as déjà testé toi des mules pour faire un manger les cheveux t'as déjà essayé des choses pour aussi pousser tes cheveux plus mmh, lignes tout non. ça machin c'est quelque chose qui tient vraiment à coeur ouais. sur une échelle de 1 à 10 ta motivation est-ce qu'à combien 10 10 d'accord donc tu serais prête à tout, tout, ah, tout. tu serais tu avoir... parents pour ça. c'est ça d'accord donc maintenant je vais te laisser découvrir les photos avant Donc comme tu peux le voir, c'est déjà des femmes qui ont des cheveux plus ou moins longs Je leur ai donné 5 gélules sans leur expliquer ce que c'était réellement Sans leur dire avant de quel traitement il s'agissait ou quel produit c'était Je me suis assuré en amont bien entendu qu'elles ne présentaient ni intolérance alimentaire ni euh, pathologie quelle qu'elle soit De façon à être en sécurité et à mettre personne en danger dans cette expérience Et maintenant je te laisse découvrir les photos après Donc comme tu peux le voir, avec ces 5 gélules, prises une par soir, au moment du repas, on a obtenu quand même des résultats super impressionnants. Enfin moi je trouve qu'ils sont quand même impressionnants sur la longueur de pouce du cheveu en une semaine. En sachant que le cheveu pousse habituellement de 1 à 1,5 cm par mois. Donc euh, ce qui donne quand même là euh, une moyenne bien bien accélérée. Maintenant on va voir un petit peu les sensations de nos modèles sur le traitement. On retrouve Anaïs. Alors Anaïs, t'as bien pris euh, les gélules tous les soirs pendant 5 jours Oui oui. Ouais. Et comment t'as trouvé bah écoute, euh, moi je trouve que mes cheveux ils ont vachement bien poussé Ouais. A une vitesse, je pensais pas que c'était possible du tout Et franchement je suis fière D'accord Waouh <rire> Voilà un petit peu la ch le changement qu'on a réussi à faire En 5 jours Sur tes cheveux, surtout radicalisé D'accord, et donc sur toi t'as vu une différence ah, Un petit peu quand même Un petit peu, d'accord, ouais. donc tu l'as vu donc on... Bah il y eu une, une, une différence, surtout on ça. voit bien au niveau des racines Et ouais. j'ai pris comme... Euh... Bon oh ben bah voilà, là on retrouve Jess après sa prise de gélule pendant 5 jours. qui a remarqué quelque chose de particulier sur tes cheveux. Donc là je vais te faire voir la photo. Voilà le changement qu'on a sur tes deux photos. Donc il euh, y a quand même une différence. Ouais. C'est quand même pas mal quand même pour une semaine. Ah oui. Hein Donc voilà, comme tu as pu le voir, il y en a deux qui ont constaté sur elles-mêmes que le cheveu avait poussé. Donc ça, c'est l'autoconviction. L'autoconviction, elle vient de la crédibilité du vendeur. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis coiffeur, je leur propose un produit pour le cheveu. Elles n'ont aucune raison de mettre en doute ma parole. Pourquoi c'est de l'autoconviction Parce que le traitement que je leur ai donné, c'est ni plus ni moins que des bonbons. Comme Tu peux voir, c'est ces petites gélules que j'ai mis dans ce sachet. C'est les petits blancs qui sont dans ce sachet de bonbons. Donc, voilà un petit peu leur réaction. Alors, on en est à la phase où j'allais t'annoncer une terrible nouvelle. Ce que je t'ai donné, ça s'appelle des 45. <rire> ça se fait chez Arigot. Alors ça n'a rien de magique. Ce que tu as mangé pendant une semaine, c'est des bonbons. Et tu as mangé un bonbon par soir. Et euh, en fait, bah là maintenant je vais te dévoiler un peu le produit magique qui nous a permis de faire ça. Je vais te le présenter. Je ne sais pas si tu, tu connais cette marque de médicaments. C'est ah, s'est pendant 5 jours Alors, est-ce que les arrivaux font pousser le cheveu Non C'est pas plus que les petits crocodiles acidulés qu'on achetait quand on était gosses Non, ça, ça fait pas pousser le cheveu, enfin... Non, ça fait pas pousser le cheveu Ce que ça a fait ça a donné l'impression à nos modèles que leurs cheveux allaient pousser. Alors il y en a deux qui ont grillé l'expérience tout de suite parce qu'elles connaissaient super bien ce bonbon qui ont te demande comment j'ai fait pour avoir euh, une telle différence. Ah ça c'est une bonne question. Alors C'est pas dur. Regarde, je te montre sur les modèles. La photo avant, je les fais avec, avec la tête en avant. Ce qui veut dire que les cheveux s'arrêtent là. Une fois que j'ai fait la photo après, j'ai fait redresser la tête et comme vous avez pu le voir avec les cheveux, les cheveux ont poussé d'un petit 5 cm. Sur la photo avant, j'ai mis tous les cheveux en arrière. Sur la photo après, j'ai fait une petite raie qui s'arrêtait là. Parce que s'arrête si, si je mets tous les cheveux en arrière sur la photo, on n'a aucun effet racine si je commence à séparer ceux-là là, on a une petite racine qui s'opère et quand on met la tête un peu plus en arrière la racine paraît encore plus grande voilà ce que j'ai fait voilà un petit peu comment on a fait donc le principe de ces fameuses gélules magiques qui font pousser le cheveu c'est bon j'ai j'espère quand même qu'il y a un minimum d'honnêteté dans leur démarche de vente et qu'il y a dans ces gélules des oligo des vitamines, des principes qui font que ça va quand même améliorer la vie de la cellule et que ça va leur apporter au moins les nutriments ils ont besoin. Mais si tu as une circulation sanguine qui est désastreuse, si tu as une alimentation qui est totalement arbitraire et si tu n'apportes pas à des cellules ce qu'elles ont déjà besoin à la base, même, même ça, ça fait un petit complément alimentaire mais ça ne fera pas des miracles donc qu'est ce que ça apporte en réalité rien qu'est ce que ça a pu faire ou provoquer chez nos modèles c'est une croyance c'est tout c'est la même croyance que celle que les marques essayent de provoquer chez leurs clients et on peut avoir la même chose sur les wraps sur des entillages magiques tout ça je peux très bien vous faire les mêmes vidéos, les mêmes démonstrations sur des modèles à l'aveugle et puis leur faire croire que j'ai utilisé un produit qui vaut 300 ou 400 balles alors qu'en fait je peux utiliser une carotte et de l'eau salée et obtenir exactement les mêmes résultats pour... ou n'importe quoi, mon manche à balai et de la boue ou ce que vous voulez hein, mais je peux obtenir les mêmes résultats pourquoi j'ai fait cette vidéo déjà c'est pour que vous arrêtiez tous d'acheter des trucs qui ne servent à rien vos cheveux, pour pousser, vous avez besoin d'avoir de bonnes cellules. Pour avoir de bonnes cellules, il faut qu'elles soient correctement nourries et correctement irriguées et qu'en gros, tu prennes soin de tes cellules. Comment tu vas faire pour prendre soin de tes cellules Bah tu vas veiller à ton alimentation, tu vas veiller à ton sommeil et puis tu vas veiller à ton hygiène de vie, euh, ni plus ni moins. Euh, prendre des compléments alimentaires, si tu apportes déjà tout ce qu'il faut dans ton alimentation, ça ne sert strictement à rien. Et prendre des compléments alimentaires et si tu dors mal, ça ne, fera pas, ça ne réparera pas les dégâts que tu as pu causer en dormant mal. Et si tu as des pics hormonaux et tout ça, bah c'est malheureux, mais il n'y a pas grand chose à faire, hormis certains traitements qui sont un petit peu plus forts, mais euh, ce n'est pas tes compléments alimentaires qui vont venir corriger le problème. Donc arrête de croire que tu peux avoir des cheveux longs en une semaine, parce que c'est totalement impossible, totalement, totalement, totalement impossible. Et je peux te garantir que s'il y avait un seul produit sur le marché qui marcherait, s'il y avait un seul produit qui était capable de répondre à cette promesse, ne serait-ce qu'un seul, je peux te garantir, qu'il serait déjà en vente dans mon salon, et que j'aurai une queue de malade devant cette porte pour justement toutes les personnes qui souhaitent faire pousser leurs cheveux j'ai utilisé exactement les mêmes techniques la même approche, la même façon de faire que toutes les marques qui te vendent ce rêve. donc je suis désolé que cette vidéo n'ait pas pu t'apporter une réponse sur comment faire pousser tes cheveux mais par contre j'ai une bonne nouvelle pour toi lundi prochain à 20h j'aborde point par point tout ce que tu dois faire pour faire pousser tes cheveux le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles pour avoir le plus rapidement possible des cheveux beaux et longs donc je te donne rendez-vous lundi prochain à 20h pour une deuxième vidéo consacrée à la pousse des cheveux mais avec des trucs qui marchent avec des trucs vrais et qui vont te coûter 0 euros et en plus de ça pour avoir vraiment des cheveux longs et beaux on va mettre en place avec un chef cuisinier une série de menus de choses qu'il faut que tu apportes à ton alimentation dans laquelle tu auras tous les acides aminés tous les acides gras tous les glucides tout, tout, tout, tout, tout ce dont ta cellule a besoin pour bien fonctionner et tu rapidement de beaux et longs cheveux mais tu n'auras pas des cheveux qui pousseront de 5 cm par semaine non, ça c'est impossible donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que qu'elle t'aura quand même plu j'espère que grâce à cette vidéo énormément de gens vont arrêter de claquer des sommes de malades dans des trucs qui ne fonctionnent pas si tu dois claquer des sommes de malades et que tu veux qu'en plus ça t'aide à faire bien pousser tes cheveux ce qu'il faut savoir c'est que la base du cheveu, comme je disais tout à l'heure, c'est des cellules. Pour que tes cellules aillent bien, il faut que tu ailles bien. Et pour que tu ailles bien, il faut que tu aies un moral en béton. Donc plutôt que de mettre 120 balles par mois dans des gélules qui font pousser tes cheveux, mets les de côté et fais-toi un beau voyage à la fin de l'année. Comme ça, tu auras un moral en béton armé et ça aura des effets positifs sur tout ton corps et donc tes cheveux. Bah, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis rendez-vous lundi prochain pour une vidéo sur tous les trucs qui marchent pour faire pousser tes cheveux. Donc en attendant, prends soin de tes cheveux. Rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode. Ciao ciao.